Oui Oui Non <rire> Allez ah, J'ai glissé, mais le terrain il est humide Et hop là Oh Oh Let's go Let's go Ouais Let's go Let's go, Let's go, Let's go, Let's go oh Justement, je sais plus c'est qui qui m'avait demandé si euh, j'allais faire des euh, games abonnés, mais c'est vrai que... J'ai le même bug que KevKevCo C'est donc ça d'avoir une bonne config Mais what the fuck KevKevCo, il avait ce problème Allez Je désinstalle ce jeu C'est de la merde J'ai perdu mon loup Il a disparu Il était là Il était là Ah mais non, mais t'es... Oh, tu m'as fait une frayeur, bichette Mais ça va pas la tête Ha <rire> pour gagner un match ah, Justement, c'est l'occasion de créer un nouveau oh. danger, là oh. Oh ça peut aller au but OUAIS PURÉ oh là, là. C'est le coup de foudre C'est le coup de foudre direct là. Et là c'est le coup de hache Hop, là. Ça c'est fait c'est le biquier égal hein. Je suis désolé mon ref hein. Bah oui la vie c'est dur On a toujours le choix les amis Il faut le savoir dans la vie hein. J'insiste c'est une bonne morale Regardez Enfin attends je, je vais terminer ma phrase On a toujours le choix quand on est riche <rire> C'est vrai C'est terriblement tristement vrai Mais regardez Chat Regardez bien ce qui va se passer Ah faut se sneak D'accord Viens il faut qu'on sneak Oh c'est trop kawaii Mais c'est pas un chat C'est totalement un VTuber oh, Waka Maman <coughs> Mamou! <coughs> eh, vous aussi, des fois, votre chat il fait des, des dingueries. ou Sur la gauche, la passe au centre! Nope. Oh non! Mais tire! Mais pourquoi il tire pas? Mais attends, j'ai un problème sur la manette! Non, ça sert à rien d'ailleurs. Ah! Ah! Ouais, oh, elles vont super vite en plus! Oh non! Je sais pas quoi faire. C'est quoi cette merde? Ah, ah, je me suis chié dessus, bordel! Euh, non, on est jamais passé par là en fait. hein J'ai jamais traversé le bois de boulot, c'est bizarre. Le bois de boulot, oui, peut-être, mais pas le bois de boulot. Hein? Un avion! Il y a des avions maintenant dans Minecraft, vous le saviez? C'était une abeille. Oh, ils ont tous mis les pieds dedans. Oh, les losers! Ah, bah, c'est pas vers le haut. Donc, c'est vers le bas. Pourquoi j'ai pris l'accent du nord? KevKevko, sort de ce corps! <rire> Bizarre ça j'ai envie de faire caca bah, Ethan, n'hésite pas à faire caca Je pense que Petit le... Cochon. Le, temps, le temps que ah Kef, Le temps que tu reviennes J'aurais pas trouvé le coffre Donc vraiment euh, tu peux prendre ton temps hein, Vraiment, Tu peux même te laver les mains si tu veux Eh hey, d'où il y a un zombar ah ah ah ah Oh la vache Oh <rire> Elle va pas là dedans sale fou Eh hey, reviens non, il va se noyer Prends la corde Accroche-toi à mon bras Accroche-toi à mon bras Allez Est-ce que c'est bon pour vous Déjà, il y a deux pouces rouges. Ça fait plaisir. Eh les mecs, ils ont toujours pas compris qu'on voyait pas les likes et les dislikes. Alors oui, moi je les vois. Et puis on peut mettre des extensions pour les voir. Mais vous croyez vraiment que ça m'affecte, bande de fils de p. Je peux être en screen le nombre de personnes qui ont mis un. <rire> je te tape. Même que l'on doit te taper. Mais allez-y, tapez-moi. Attendez, vous voulez que je tente mon cul peut-être. Allez-y. Allez-y, tapez-moi, je vous attends. Moi j'adore quand on me frappe. <rire>